Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une page Mix Média avec du collage artistique. Si vous ne savez pas ce que c'est que le collage artistique, je vous invite à lire l'article à ce sujet. Le lien se trouve juste en dessous de cette, de cette vidéo. Donc, pour cette réalisation, je vais utiliser différents papiers et je vais aussi utiliser certains outils comme du feutre, etc. Donc, je vais aussi utiliser de l'aquarelle. Donc, commençons. Alors après avoir sélectionné quelques pages de certains blogs de chez Action, d'ailleurs j'en ai pris aussi une d'un blog de chez Lidl donc ne m'en voulez pas je m'excuse si vous trouvez que les pages je veux dire les motifs ne sont pas d'actualité c'est parce que tout simplement j'ai décidé cette année de réduire ma consommation au niveau du matériel non seulement pour ne pas gaspiller mais aussi pour l'environnement parce que voilà faire de la surconsommation et stocker du matériel qu'on va peut-être pas du tout utilisé, pour moi ce n'est pas intéressant et puis en même temps ce, ce sera ne euh, sera pas honnête de ma part de vous pousser à la surconsommation et de vous encourager à acheter des blocs que vous allez peut-être utiliser euh, je veux dire vous allez peut-être utiliser une ou deux pages de ce bloc alors qu'avec un seul bloc on peut réaliser énormément de pages en mix média on peut faire du collage artistique avec une seule page et on peut introduire d'autres éléments comme on va comme on va voir dans cette vidéo donc voilà j'essaye de de vous encourager à vous y mettre vous aussi avec ce que vous avez et surtout si vous n'avez pas de bloc que ce soit de chez action ou de qu'importe je veux dire de quel magasin euh, essayez d'utiliser des pages euh, de magazines vous trouverez certainement quelques pages avec des motifs euh, abstraits ou alors avec des fleurs etc ce sera toujours d'actualité c'est comme cette page vous voyez le, les, les motifs euh, à fleurs pour moi ce sera toujours d'actualité ce qui change dans les nouveautés ce sont les tons etc donc ça ne sert à rien d'acheter énormément de blocs euh, alors qu'on peut euh, ajouter notre petite touche personnelle notre petite touche artistique et c'est ce que je vais vous montrer dans cette réalisation à partir de de, de, de simples pages à motifs, on va introduire d'autres motifs, d'autres éléments, d'autres couleurs et on va réaliser une composition euh, globale qui va être un peu plus enrichissante et plus, plus je veux dire, plus originale. Donc voilà. Pour revenir à cette page, euh, le thème de, de cette page, Art Journal Mixed Media, va être encore euh, de nouveau le chat. Et euh, ça va être un petit peu comme le, le sujet que j'ai fait euh, précédemment, la vidéo avec les deux chats in styles in pardon. Donc je, vais, euh, je ne vais dessiner que la silhouette. Et pour cela, j'ai utilisé un gros feutre noir. Euh, si vous avez celui-ci, vous pouvez prendre aussi un feutre euh, écolier noir, mais euh, essayez quand même qu'il soit indélébile, parce que vous allez voir, on va passer par-dessus avec de la peinture diluée avec un peu d'eau, et euh, le mieux c'est que voilà votre feutre ne se dissout euh, pas dans l'eau pour éviter d'avoir euh, des gris colorés etc donc j'ai dessiné une branche euh, d'arbre avec un seul chat cette fois-ci un petit solitaire un solitaire donc euh, le chat est vu de, de dos et euh, je vais animer euh, je veux dire l'espace avec d'autres papiers à motifs alors cette vidéo va être un peu longue parce qu'il y a quand même pas mal de procédés et, et de techniques. Donc je vais couper quelques passages qui me semblent un petit peu, je veux dire, banals, comme comment je coupe les feuilles, etc. Donc je vais les mettre en accéléré et je vais laisser les passages que j'estime qui sont plus intéressants en temps réel. Donc, alors, la façon avec laquelle je coupe mon papier... Euh, généralement, je, je coupe mon papier à l'arrache. J'essaie de ne pas utiliser un, un, une paire de ciseaux pour avoir quelque chose d'irrégulier. Et euh, c'est beaucoup plus enrichissant, je pense, techniquement, que d'avoir des, des, des formes bien cernées, etc. au ciseaux. Alors, pour coller mes papiers, je vais utiliser de la colle prite, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle blanche pour coller vos motifs. Euh, et alors, par contre, je vous conseille d'utiliser différents styles de motifs, c'est-à-dire, vous prenez par exemple euh, des motifs à fleurs, des motifs... Euh, euh, où, où il y aura peut-être quelques animaux ou alors euh, des papillons ou des oiseaux et, et ça va créer euh, quelque chose d'enrichissant de, de, au niveau euh, visuel et puis au niveau colorimétrique vous allez utiliser aussi différents tons et là euh, je, je prends euh, les mêmes motifs que j'ai euh, sur ma page mais sauf qu'ils sont euh, un peu plus grands et ça va créer aussi un contraste au niveau des formes Alors, j'essaye de disposer mes papiers, euh, les papiers que j'ai déchirés, d'une manière équilibrée pour réaliser une jolie composition, que ce soit colorimétrique, au niveau des formes, mais aussi au niveau des motifs. Comme vous voyez, les fleurs, eh bien, je les répète en plus grand, euh, mais voilà, euh, en essayant de garder un joli équilibre pour ma page, euh, comme ce sont des fleurs qui sont un peu plus grandes, elles représentent les mêmes fleurs que j'ai euh, sur euh, la, la première page, euh, celle que j'ai collées euh, tout au début, euh, mais comme elles sont plus grandes, et eh bien ça va créer un joli contraste au niveau des formes. Euh, les, pour les papillons ce rouge et ce jaune et ce, cette couleur ocre va créer quand même un équilibre, un équilibre va, va casser cette monotonie de rose etc. Et donc c'est pareil pour euh, le papier euh, avec les fleurs, il, il y a du rose mais il y a quand même du vert, euh, du vert pâle, euh, il y a un peu de bleu. Donc tout ça, ça va, ça va créer, ça va enrichir ma page au niveau des couleurs, au niveau des formes, etc. Alors maintenant, je vais prendre du gesso et je vais commencer à peindre euh, certains espaces. Ensuite, je vais repasser par-dessus avec de la peinture aquarelle. Alors pour parler du gesso, vous pouvez utiliser du gesso euh, d'une autre marque ou alors celui de chez Action. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture blanche, euh, blanche pardon, si vous n'avez pas du gesso. Alors j'essaye d'appliquer mon gesso d'une manière euh, irrégulière, c'est-à-dire je n'insiste pas euh, sur certains endroits. Des fois je place euh, deux trois couches, euh, j'insiste un petit peu et des fois je passe euh, avec euh, une seule couche sur certains endroits pour euh, tout simplement profiter euh, des motifs qui se trouvent euh, sur euh, ma page pour, pour euh, avoir une légère transparence pour avoir une sorte de suggestion de ces motifs. Comme je vais passer par-dessus avec de la couleur et surtout avec de la peinture aquarelle, la peinture aquarelle n'est pas une peinture opaque, donc on va quand même profiter de cette peinture pour mettre en valeur les motifs de, du fond. Alors je vous conseille de prendre un pinceau pour peindre les endroits les plus délicats comme le contour du chat, euh, etc. Voilà, comme je vous ai dit, je vais essayer de mettre un peu de la couleur et je vais m'inspirer de, de certaines couleurs qui se trouvent sur mes motifs. Alors là, j'ai pris ce bleu, parce que comme le motif que j'ai, le papier que j'ai collé tout en haut, eh bien, il y a du vert, du bleu, donc je vais essayer de reproduire ces couleurs sur le fond de ma page. Je veux dire, je vais représenter entre guillemets le ciel, mais quelque chose de brouillé et de transparent. Et maintenant, avec ce feutre, j'essaie de reproduire les petits points que j'ai euh, sur mon papier à, à poids. Euh, je vais euh, déjà les reproduire avec une couleur légèrement plus foncée. Ensuite, je vais prendre euh, du stylo gel blanc et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais faire le rappel de ces petits points blancs. Alors maintenant je vais rajouter une petite finition, c'est-à-dire quelques petits embellissements pour donner un petit côté sophistiqué à ma page. Et euh, j'ai choisi euh, ces petits diamants de, de, de couleur jaune et orange, je n'avais pas euh, des petits, euh, de petits diamants roses. Donc euh, je vais essayer d'en coller quelques-uns euh, autour, euh, je veux dire euh, en, en contournant euh, ma branche. Euh, et puis je vais en placer aussi euh, en bas. Je vais placer des diamants bleus et verts pour faire le rappel de, des couleurs que j'ai au bas de ma page. Et maintenant, avec ce feutre fin, je dessine les moustaches de mon chat. Ensuite, je vais prendre un pinceau imbibé d'eau et je vais repasser sur ces traits pour adoucir ces traits. Voilà ce qu'il en est concernant cette réalisation, j'espère que tout le déroulement de cette vidéo vous a plu et que surtout ça vous a inspiré à vous y mettre vous aussi, à réaliser vos propres pages Art Journal Mix Media avec du collage artistique. N'hésitez pas à me dire votre, votre avis concernant cette page, si ce genre de tutoriel vous plaît, si le sujet vous a plu et, et surtout si la technique vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, posez-moi vos questions ou donnez-moi vos suggestions je serai toujours intéressée je suis toujours intéressée de lire vos retours et ça me fait très plaisir et je vous répondrai avec grand plaisir donc si la vidéo vous a plu mettez-moi un pouce j'aime un petit like, ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant de votre part n'hésitez pas à télécharger mon kit de dessin gratuit ainsi que mon kit de coloriage gratuit tout dépend de, de la matière qui vous intéresse le plus les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo n'hésitez pas non plus à lire l'article qui parle du collage artistique le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo quant à moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos, d'autres réalisations à bientôt